comment tu vas Ça va et toi Oui, super, ça va très bien. Alors, tu as voulu nous parler aujourd'hui de, euh, de la formation euh, donc, euh, que tu suis actuellement. Donc, tu vas peut-être pouvoir nous dire ce que tu faisais avant de te lancer dans la formation, comment tu m'as rencontrée et ce que tu fais donc, euh, maintenant, euh, voilà. quels sont tes projets, tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que tu faisais avant la formation Avant la formation, je ne faisais rien du tout. J'étais... Euh... J'étais, comment dire, euh, surveillante en externe dans un collège. D'accord. bah c'est pas bien lorsque... <rire> Non, mais c'est parce que après, après les un an, plus, je suis restée à la maison. Je n'ai pas chargé de travail parce que je voulais plus chercher et que je voulais devenir propre, propre patron. D'accord, super. Donc, euh, on voit que tu es dans un, dans un pays euh, qui n'est pas forcément la France. Tu peux nous dire d'où tu viens je suis, de... je suis de Guyane, je suis en Guyane. D'accord, donc pour celles qui viennent euh, ben voilà, des pays hors, euh, hors de la France, euh, comme quoi c'est possible aussi de la suivre euh, d'ailleurs en fait Oui, oui. d'ailleurs j'ai vu ça dans, dans les vidéos que tu as fait sur Youtube en fait, mmh. parce que je cherchais, une vidéo sur, euh, je cherchais des trucs sur euh, la prothésie angulaire et j'ai vu que tu avais fait des vidéos sur Youtube, c'est pour ça que… C'est plus ça qui m'a fait me lancer parce que tu as dit « quand on veut, on peut ». Même si c'est cher, on se donne les moyens et on paye. Exactement. Je ne l'ai peut-être pas dit mot pour mot comme ça, mais c'est oui, mais... très juste. <rire> Oui, tu as, as, très bien, as très bien compris euh, voilà, le, le message là-derrière, c'est que souvent on veut tout pour pas grand-chose et euh, voilà, on ne peut pas avoir une Ferrari pour le prix d'une Punto et euh, c'est <rire> très bien que, que tu l'aies compris. Donc déjà, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu as voulu faire ce métier avant, ah bon, euh, c'est l'art, en fait. C'est l'art, les techniques qu'ils utilisent pour euh, faire l'art sur l'angle et tout ça, et les formes. C'est plus ça. Mmh, mmh. D'accord. Donc, toi, tu t'épanouis mmh. dans, dans ce métier-là. Est-ce que tu, tu trouves du plaisir à, à faire, euh, à faire ouais. des belles poses Parce que garder des enfants, c'est plus mon type. Hein. Je préfère euh, faire les angles, c'est plus passionnant. D'accord. <rire> bah très, très bien. Et donc, euh, quel est ton, ton objectif maintenant pour, euh, pour la suite bah, Lorsque j'aurai terminé, je ne termine jamais les formations parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Si pour le moment, si je termine ma formation actuelle, je, je compte faire, euh, comment dire, ouvrir un truc à domicile en fait. pour. Euh, me lancer avant et voir si ça fonctionne bien d'ouvrir un institut et tout ça, pour proposer d'autres prestations comme les poses de cils. Là, je devrais passer d'autres formations et tout ça. Mm -hmm. Mais pour le moment, je veux plus me, me perfectionner dans la base, en fait. Savoir connaître les bases, pouvoir euh, maîtriser tout ça et avancer plus vite. D'accord. Très bien. Oui, c'est mieux de faire les choses petit à petit que de vouloir tout faire en même temps. Et après, ça fait vraiment une overdose de choses. Et euh, mm -hmm. on a parlé un petit peu avant de, de commencer la, la vidéo que tu avais un, un enfant assez jeune. Tu peux euh, peut-être nous, nous dire si c'est facile de, de suivre la formation tout en ayant un enfant bon, euh, L'enfant, ce n'est pas un frein. Oui. Les enfants n'ont jamais été un frein. Donc, euh, lorsqu'on veut, on fait. Mon, ma, ma fille, elle est petite, c'est vrai, mais elle dort, elle se couche, elle va chez la nounou parfois, je fais ce que j'ai à faire. Même si elle est là, je peux très bien, faire ma, je peux très bien suivre ma formation et tout ça. et eh bien, c'est super. Voilà, ça ne me, ça me dérange pas. Elle est pas elle est pas en train pour moi. D'accord, super. Et est-ce que toi, avant de te lancer là-dedans, est-ce que tu voulais tu as regardé un petit peu du côté des centres de formation Est-ce qu'il y en a par oui, chez toi non, ici, ici on n'a pas, pas beaucoup. Avant, il y avait le CFA qui proposait le, la formation, mais non, pas la formation en onculaire. Ici, on n'a pas. Il n'y a pas ça. D'accord. <rire> donc, oui, on peut aussi... regarder sur des sites comme Centre européen de formation et tout ça, mais ça ne correspondait pas à ce que je veux parce que toi, tu fais des vidéos, tu, tu fais les, y aller la théorie, puis il y a des vidéos. Là, tu peux pratiquer, tu peux regarder, il y a des détails. Moi, je ne veux pas un truc trop théorique, en fait. Je veux plus de pratique que de théorie. Donc, ta formation, elle correspond en plus à ce que j'attendais et à ce que je cherchais. Au centre de formation, il n'y a que la théorie. Tu travailles comme si tu étais à l'école. Ouais. À... Après, ce n'est pas ce que je cherche. D'accord. Oui, très bien. Et donc, comment tu te sens dans cette formation, dans le groupe privé Est-ce que tu te sens à l'aise avec les autres filles <rire> Oui, ça va. Elles sont gentilles, ça va. Et puis, il y a tout le temps des réponses, lorsque nous postons quelque chose, elles a... elle répondent toutes. Mm. Elle sent bien. Ah ben bah parfait, alors si tu te sens bien. Oui. Ok, super. Est-ce que toi, tu avais peur de te lancer dans la formation ou tu t'es tout de suite dit « Non, je le sens que c'est la bonne pour moi mm. ?» Tu c'est bon. Que... Pas de connexion. Euh, alors oui, j'ai plus d'image, j'ai encore wow. le son. <rire> je t'entends. Ça y est, c'est remis. D'accord. Oui, tu oui. disais quoi? Alors euh, j'ai dit, est-ce que tu avais peur de te lancer dans la formation ou tu t'es tout de suite dit euh, je sens que ça va être la bonne formation pour moi euh, Premièrement, je me suis dit ça, ça peut être une bonne formation. Et après, j'ai eu peur. <rire> C'est vrai. J'ai eu peur du côté financier, surtout, oui. du côté financier seulement. Mais après, j'ai quand même regardé d'autres vidéos hein, sur euh, ta formation. Ça m'a convaincue. Je me suis dit, bon, lance-toi. En plus, c'est en un an, c'est gérable en fait, les paiements, c'est gérable. Oui, oui, c'est sûr qu'étaler sur, sur 12 mois, c'est beaucoup plus facile qu'une formation à payer en, en un coup, quoi. Oui, oui, c'est mieux. <rire> Super. Et est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour les filles qui, euh, voilà, qui me rencontrent peut-être pour la première fois et qui se disent, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Qu'est-ce que tu aimerais leur dire bah, pour savoir si ça vaut le coup, il faudrait se lancer déjà pour voir si ça vaut le coup. Parce que si tu dis « je ne veux pas » parce que peut-être c'est tu as bien dit « peut-être il », faut, il faut voir pour pouvoir savoir si c'est bien ou pas. Moi, je trouve que c'est bien, il n'y a que moi, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Toutes les filles qui sont inscrites dans la formation le savent, elles le disent en plus. C est, c est... En plus, toi, tu apportes des changements à chaque fois, donc euh, c'est un... plus... motivant. Et puis, toi, tu incites à faire. Et puis, voilà, c'est motivant, il faut qu'elle se lance. Si elle, elle, a... elle sent que ça peut être un... une passion et tout ça, et que ce n'est pas un passe-temps, il faut se <rire> lancer. Ah bah, super. Si Merci infiniment pour ce témoignage. Alors, je vais vite te laisser parce que je sais que ta petite fille t'attend. Euh, on l'a entendu pleurer avant, euh, donc au début. Euh, donc, je vais pas te retenir oui. trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir voulu faire cette vidéo. On a eu des petits problèmes de connexion, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas juste tout, à, tout à côté. Donc, merci beaucoup pour, pour ce temps que tu m'as consacré. Et je te dis à très, très vite dans la formation. D'accord, merci. De rien. À bientôt.